C'est maintenant le moment de la période des questions orales. La députée de Brampton Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Vendredi, des milliers de d'enseignants, de parents et des élèves sont venus de tout l'Ontario pour envoyer un message clair au gouvernement. Arrêtez les coupes dans les salles de classe et d'attaquer les gens qui, rend, qui font fonctionner nos écoles. Le premier ministre a dit qu'il a reçu des euh, textos de soutien, mais quand on lui demande de montrer, il ne peut pas le trouver. Il continue à, à parler avec des, avec des initiés en se cachant. Ce n'est pas du leadership. Pourquoi est-ce que le premier ministre refuse d'écouter les parents? Le premier ministre. Je parle à des parents à chaque jour. Et je dis ce, juste que ce que j'entends, continuez, ne reculez pas, il faut avoir de la responsabilisation depuis 50 ans, c'est ce que j'entends. J'entends aussi que ces grèves posent des problèmes aux familles, elles blessent les familles, quand des milliers de parents... Qui ne pouvaient pas avoir une journée de congé comme certains gens. Ils ne peuvent pas l'avoir et ils ne ils sont pas payés. C'est ce qu'ils sont frustrés. C'est cause des problèmes. Ils devraient être à l'école. Notre ministre de l'Éducation peut tout faire ce qu'on peut pour avoir une bonne entente qui soit juste pour les parents, pour les élèves et les enseignants. Question complémentaire? J'aimerais que le premier ministre entende certains parents qui ont partagé leurs histoires avec nous, comme Cassandra, une femme, une mère de famille monoparentale qui dit, ma fille euh, Mariana a toujours eu des problèmes. Elle a donc besoin d'avoir de l'éducation en tête à tête avec son enseignant et, et elle doit maintenant prendre des cours en ligne. Elle a besoin quand même des appuis et ces coups vont avoir l'effet contraire. Mariana doit être dans une salle de classe avec des bons soutiens. Afin qu'elle puisse avoir du succès. Est-ce que le ministre dit aux parents comme Cassandra? Mm -hmm. Le premier ministre? Monsieur le Président, j'apprécie ce que Cassandra dit. Et j'ai entendu une autre histoire d'un père qui a dit Mon fils, à la 12e année, veut prendre des cours en ligne. S'ils ont un choix de faire des cours en ligne ou de rester en salle de classe, et ils vont prendre les, euh, le cours en ligne. Vous savez quoi Comme il a dit. Son fils a 70 minutes pour étudier pour les autres cours. C'est ce qu'on pense faire, c'est d'assurer que les élèves soient dans les salles de classe. On veut s'assurer. On voit le, des... Salaire basé sur le mérite, pas sur l'ancienneté comme les néo-démocrates pensent. Mais qui est la personne la plus qualifiée pour enseigner la mathématique à nos enfants C'est ce qu'il faut cibler. Question complémentaire finale. Hein? C'est clair que les coupes des conservateurs Évite que les enfants soient en classe. Et c'est clair qu'il n'écoutent pas les parents. J'espère qu'il va écouter les élèves. Et une autre étudiante dans la subvention de Bampton Centre m'a envoyé un message en disant Grâce à ces coupes, ils n'ont pas accès aux cours. Et elle dit qu'elle ne pourra pas avoir assez de cours pour choisir son programme à l'université ou au collège. Qu'on soit, qu soit réel, les coupures des conservateurs causent des problèmes aux élèves. Est-ce qu'on va revenir sur ces compressions en éducation? Le premier ministre. Encore une fois, je ne sais pas où on a eu ces questions de compression ou des coupes. On a augmenté 1,2 milliard de dollars en éducation. On a augmenté 1,6 milliard de dollars pour assurer que les, aucun enseignant à personne en Vous savez, ce qui bat, ce qui blesse, c'est quand les enseignants sont en grève et ils enlèvent leur services, qu'est-ce qui, qui blesse-t-il Les parents, les élèves qui devraient être de retour en salle de classe. C'est les gens qu'ils le blessent. Question suivante, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. En dépit des mois de chaos, ce gouvernement, encore aujourd'hui, refuse d'accepter que la taxe sur l'éducation n'est pas seulement pas populaire, mais blesse des familles partout dans toute la province. En fait, dans le Toronto Star, on a dit pendant la fin de semaine, en coulisses, un des conseils principaux du premier ministre a dit que... Que les gens, les enseignants derrière, dehors, a été devenu gras à cause de beaucoup. Est-ce que le premier ministre pense que ce type d'attaque va améliorer l'éducation dans nos écoles? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, il est le moment d'avoir une entente pour que les enfants restent en salle de classe. C'est pourquoi aujourd'hui, on est négocié une bonne fois avec les enseignants catholiques parce que ça dure depuis trop longtemps. Cette semaine, on veut avoir une bonne entente pour les élèves, on veut avoir des investissements historiques en éducation, on veut avoir moins d'élèves en salle de classe et on veut s'assurer que l'embauche de nouveaux enseignants est misée sur la qualité et la qualification, pas la l'ancienneté, plutôt. Nous avons euh, les programmes et pas les salaires qui sont les deuxièmes le plus élevés. Question complémentaire, une con euh, Compression à une compression, c'est une compression. Mais le gouvernement veut avoir deux choses. Ils veulent faire des compressions et dire qu'ils améliorent. Leur... Ils veulent enlever des ressources et ils se préparent pour l'avenir. Ils veulent avoir de remplacer d'apprentissage en personne avec l'apprentissage en ligne isolée et dire que c'est mieux pour la santé. Ce gouvernement ne peut pas faire du bon travail sur les plaques d'immatriculation. Il veut qu'on leur donne la confiance à l'éducation et à l'avenir. Est-ce que le premier ministre va lire ce qui se passe et revenir sur, bien lire ce qui se passe et revenir sur les compressions? Réponse du ministre, ce que les parents veulent, c'est la de validité pour que l'argent des contribuables soit utilisé pour qu'ils aient des succès. 80 cents de dollars est dépensé pour les salaires. On sait qu'on peut faire mieux. C'est pourquoi on est en négociation. On croit, contrairement à d'autres partis, que le mérite doit être la raison pour embaucher des enseignants. C'est la conséquence, on pense en principe. Nous croyons que les investissements doivent aller envers nos élèves, pas pour cacher. Euh, pour les, les dédommagements, les salaires, et après une décennie de travail, les enseignants sont en Ontario sont ceux qui gagnent le plus. Et on veut que les enfants soient en salle de classe. On veut, et c'est pourquoi on le. Question complémentaire finale. Vous avez raison. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Les applaudissements excessifs, ça n'aide pas. Je m'excuse. Veuillez redémarrer la pendule. La députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Le ministre a raison que les gens dans cette province ont à cœur la qualité d'éducation des enseignants. C'est pourquoi des dizaines de milliers étaient là vendredi dans cette démonstration, dans ces manifs. Vous pouvez revenir sur les coupes. Il n'y a rien qui empêche le premier ministre de le faire. Il est inacceptable d'utiliser nos enfants comme des pions plutôt que de devenir des prêtres en disant qu'ils ont investi dans l'éducation. Ils pourraient investir dans l'avenir de nos enfants et arrêter d'équilibrer le budget sur le dos des enfants. Et, en, Monsieur le Président, en m'adressant à vous, soit le ministre de l'Éducation, le Premier ministre, est-ce qu'il va retirer sa tête du sable et quand est-ce qu'ils vont revenir sur les coupes? Monsieur le Premier ministre, je suis fier de, de faire partir d'un gouvernement qui a investi le plus de tout autre gouvernement dans l'histoire. C'est ce gouvernement, sous le leadership de ce Premier ministre, qui a investi plus pour l'éducation, pour assurer qu'il y a une bonne éducation. Et c'est ce gouvernement qui a investi les niveaux les plus élevés pour appuyer les enfants les plus vulnérables de nos écoles. C'est ce gouvernement qui a plus que doublé le soutien pour la santé mentale pour ceux qui ont des besoins. Mes excuses, moi ministre, l'opposition officielle a l'ordre Laissez le ministre répondre à la question que vous avez demandée. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est ce gouvernement qui a investi dans une stratégie de 200 millions de dollars sur quatre ans pour améliorer les scores en mathématiques. Le ministre McNaught et moi, nous croyons que c'est important pour la prospérité de cette province d'avoir des gens dans les euh, métiers spécialisés. Nous entendons plus de nos enfants, on va les défendre. Question suivante, le député de Kitova Merci, ma question s'adresse au premier ministre. Hier soir, la PPO a donné un ultimatum aux gens à Taïgana qui défendent les terres. À la minuit, qui n'avaient pas laissé le camp. Maintenant, pendant qu'on parle, la PPO est avancée et a arrêté des gens qui défendent les terres. Là. Quand est-ce que le premier ministre a su qu'il avait ses gestes par la police provinciale de l'Ontario. Et, et quel rôle lui ou son conseil des ministres a joué au gouvernement, le ministre de l'Énergie, du développement des Nord et des Mines. Merci. Dès le début de ces barrages, le, notre gouvernement, la police taine, la police provinciale de l'Ontario, la chef régionale Rosanna Shepard, a facilité un soutien et appuyé un dialogue avec les activistes. Depuis quelques semaines, on a continué à être patient parce que nous croyons qu'il faut avoir des solutions menées par les Autochtones. Ça serait la meilleure solution. On apprécie le leadership en particulier du chef et du conseil TNN. Et comme j'ai dit à la chef régionale Rosen Ashid-Norwald, qui a facilité des négociations, qui a protégé et respecté les recommandations des Powash. Merci, M. le Président. Question complémentaire. Miguel, quand j'ai demandé la semaine dernière au premier ministre l'engagement du premier ministre à la réconciliation, le ministre des Affaires autochtones a répondu Quant à la, au barrage à Tugnard, on a avancé pour appuyer et pour faciliter le leadership autochtone pour avoir une résolution à ces barrages. Maintenant que la PPO est venue, qu'est-ce que, et ça va poser de problèmes là et partout au pays, qu'est-ce que ce gouvernement a fait pour aider à une solution dans ces manifestations? Le ministre des Affaires autochtones, depuis que deux ou trois semaines, le premier ministre, moi, le solliciteur, la solliciteur générale, le député de Bay de Quinte, on a travaillé avec des gens de cette collectivité qui ont communiqué assez souvent avec nos homologues autochtones afin d'avoir un plan paisible. On demande au gouvernement fédéral, y inclut le premier ministre à qui on a parlé, de prendre du leadership, de répondre à des questions profonde, l'obligation de consulter les chefs héréditaires et la portée de leur pouvoir et euh, l'application des de lois autochtones à considérer dans le contexte des projets de ressources. C'est des questions qu'on a demandées du leadership. On travaille ensemble pour avoir une résolution paisible de ce problème et on a hâte de travailler avec des euh, communautés autochtones pour que cela n'ait pas lieu encore une fois. Merci. La question suivante, le député de Ottawa-West-Napier. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Monsieur le premier ministre, notre gouvernement a hérité. Tout un gâchis fiscal et économique du gouvernement libéral précédent. Les libéraux dépensaient 40 millions de dollars par jour, plus qu'ils avaient. Et qu'est-ce que la population de la province avait? Des pertes d'emplois historiques partout dans la province. Des compagnies qui étaient obligées de fermer des entreprises et aller au Canada et aux États-Unis et les tarifs d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord qui a forcé les gens à choisir d'avoir le chauffage ou se nourrir. Depuis notre élection, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez dire à l'Assemblée législative comment les gestes de notre gouvernement ont aidé à tourner euh, cette province? La question s'adresse au Premier ministre. D'abord, je veux remercier le député incroyable d'Otto West -Nipi. Il l'aime beaucoup dans sa circonscription. L'opposition alors, s'il vous plaît. Notre plan. de bâtir ensemble l'Ontario euh, fonctionne. L'économie se porte très bien. Plus de euh, 307 000 emplois ont été créés depuis notre arrivée au pouvoir, ces 307 nouvelles occasions. 307 000 nouveaux chèques de paie que les gens peuvent euh, s'acheter de la nourriture, de payer le loyer ou une hypothèque et avancer. C'est euh, 307 000 plus personnes qui participent à l'économie. C'est plus de 500 euh, nouveaux emplois depuis notre élection. 67 de chaque euh, emploi créé en Ontario. C'était. Euh, merci. Merci. Je reviens au Premier ministre. Ça, c'est des chiffres incroyables et ils démontrent pourquoi les gens parlent du miracle économique qui a lieu dans notre province. Vous l'avez mieux dit quand vous faites confiance à cette po à population de la province, quand on accepte l'esprit le, d'ingénuité cette province sera, euh, avancera quand on a un gouvernement qui comprend que les travailleurs et les chefs d'entreprise cette province sont compris sont appuyés et donc, il n'y a pas de limite pour le succès. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles initiatives notre gouvernement a présentées pour appuyer la population de cette province, pour euh, bâtir son potentiel? Merci. Le premier ministre? Je veux remercier le député. On a créé plus d'emplois que les libéraux en 18 mois que les, les libéraux et les néo-démocrates ont chassé la province. Et ils ont chassé euh, 600 000 emplois. On a créé 307 000 emplois. On a donné des bonnes occasions aux gens qui étaient oubliés par le gouvernement précédent. On n'a pas taxé les travailleurs à faible revenu et qu'ils épargnent 850 par année. Et vous savez qui, combien de personnes épargnent 850 par année 1,1 million de personnes, les gens à faible revenu dans la province qui épargnent de l'argent. On donne de bonnes carrières aux jeunes. On a 1 800 placements pour les, dans les programmes d'apprentis dans toute la province. C'est une augmentation de 14 depuis notre arrivée au pouvoir. Merci beaucoup. Question suivante, la députée d'Oshawa. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les fiascos des plaques d'immatrication en Ontario peut montrer que le gouvernement veut se donner des, un bon nom, mais peut prendre les bonnes euh, décisions. Souvent, on ne peut pas voir les lettres et euh, le radar photo ne peut pas lire le mot Ontario. Et j'ai aussi une photo où euh, même pendant la journée, on ne peut pas euh, lire les plaques si le soleil, si vous n'avez pas, quand il y a le soleil, vous n'avez pas utilisé la lumière du soleil, mais c'est un problème de sécurité, comment est-ce que vous allez assurer la sécurité euh, du, des citoyens. La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, merci. Je suis content d'être là et d'assurer tout le monde, les députés d'en face, les Ontariens et Ontariennes d'un côté à l'autre de la province, que la sécurité, c'est notre préoccupation toute première. Et je peux vous dire aussi que je suis engagé à 100 à revoir des préoccupations, à continuer à écouter. Et je m'engage à résoudre cela de la bonne façon. Je suis très content de dire qu'on travaille en collaboration avec les intervenants clés et 3M pour avoir un meilleur produit dans les semaines à venir. Et, Monsieur le Président, je veux que tout le monde en Ontario sache qu'on, 3M nous a assurés qu'ils défendent leurs produits et qu'on livrer les plaques d'immatriculation améliorées aussi bien, aussi tôt que possible. On a écouté, on continue à écouter. On travaille en collaboration, non seulement avec les intervenants clés, mais aussi avec 3M, pour avoir une bonne solution. Merci. Question complémentaire Pour le 1 ce matin, nous avons entendu une nouvelle que les nouvelles plaques ne sont pas lisibles pour les appareils automatiques à la frontière. Les agents doivent lire les plaques manuellement. Qu'est-ce qui va venir Est-ce qu'il pleut et, et Est-ce qu'il va faire dissoudre les plaques Nous avons appris que les plaques, les vieilles plaques, ont été détruites, mais vous en avez, vous ne voulez pas les émettre. Euh, un gouvernement responsable doit prendre des décisions raisonnables, responsables. Ce gouvernement fait beaucoup d'erreurs, énormes, et c'est évident, Président, euh, comme pour la plaque, il ne faut pas... Euh, et mettre encore des plaques furtives. Pourquoi est-ce que le ministre ne comprend pas l'importance de ce problème? Euh, ministre, euh, à la différence du député d'en de, face qui euh, veut se positionner euh, se positionner d'après un rapport seulement, nous travaillons en collaboration avec euh, nos collaborateurs, nos intervenants pour renforcer la sécurité. C'est notre souci principal et je peux vous dire que je suis fier de mon équipe et de leur travail qui, pendant qu'ils essaient d'améliorer nos plaques améliorées. Nous collaborons, nous écoutons, nous entendons et nous travaillons bien avec 3M qui défend son produit et nous sommes avec eux pour offrir une plaque améliorée dans les semaines à venir. Merci. Euh, question suivante, député de Don Valley West. Merci, Président. Ma question pour le Premier ministre, l'éducation en Ontario est, dans, est en crise euh, comme nous n'avons jamais vu depuis euh, euh, le gouvernement des années conservateurs, Harris, dans les années 90. Le gouvernement veut imposer des politiques sur les enseignants pour réduire le financement par élève, ignorant l'expérience, le savoir des enseignants euh, et euh, l'attitude, les besoins des enfants, des élèves. Aujourd'hui, c'est le jour on est euh, du syndrome euh, alcool euh, fétal. Et euh, je sais euh, que nous nous préoccupons euh, des besoins de ces personnes. Comment est-ce que les politiques de ce gouvernement vont bénéficier aux euh, élèves dans nos écoles euh, s'il y a des coupures? Et comment est-ce que vous allez soutenir les élèves qui ont besoin de services spéciaux? Un ministre des Enfants et des Services communautaires. Merci, Président. Je voudrais remercier le député en face pour cette question. Je sais qu'il y a des euh, représentants de la communauté euh, de, du syndrome fétal-alcool. Euh, nous continuons de, de, de sensibiliser le public. Nous tenons compte des recherches expertes qui montrent qu'il n'y a pas de, de, de niveau d'alcool euh, sécuritaire. Euh, sûr, pour la consommation pendant nos grossesse. Nous le savons, euh, nous continuons d'offrir des services aux familles concernées, aux élèves, aux enfants concernés. Nous continuons d'améliorer les services. Le ministère continue d'offrir des services, une gamme de services aux enfants, aux familles, aux soignants, aux travailleurs dans le euh, secteur, le programme de, de nutrition euh, pour euh, les enfants, les groupes de soutien et, dans euh, un effort pour améliorer le résultat des enfants concernés. Euh, nous allons pouvoir faire plus. J'attends euh, la question supplémentaire. Euh, question complémentaire. merci, à Président, et plus, euh, plus à faire, oui, peut-être en, en, en application. La stratégie qui a été définie par nous, mais euh, qui n'a pas été mise en application à, à 100 il faut plus de soutien dans les communautés dans les écoles. J'ai déposé un projet de loi des députés, euh, la semaine dernière d'ailleurs à cet égard, euh, qu'est-ce qui se passe Le gouvernement se bat euh, avec euh, les enseignants, avec le personnel de soutien et euh, il semblerait presque que le gouvernement souhaite euh, avoir une guerre totale afin de pouvoir... Euh, demander à la Commission des relations euh, de l'éducation, euh, déclarer euh, risque pour l'année scolaire et puis imposer euh, euh, le retour euh, au travail euh, qui doit être un dernier recours. Est-ce que ça, ça, le plan pour soutenir les élèves, y compris les élèves dont nous parlons? Arrêtez la pendule, s'il vous plaît. OK bon. J'ai arrêté le pendule parce que les, les, les deux côtés, euh, euh, à cause du bruit, euh, je ne peux pas entendre la question. Alors je vais relancer le pendule et je vais laisser terminer la députée. Euh, Ma question, c'était, à la lumière du fait que les élèves à travers la province ont besoin de soutien, surtout les enfants vulnérables comme euh, les enfants dont je parle, est-ce que le gouvernement a l'intention d'attendre que euh, la commission des relations de l'éducation déclare que l'année scolaire est à risque euh, afin de pouvoir imposer un retour au travail? C'est ça le plan du gouvernement? Merci. Alors, s'il vous plaît. Ministre de l'éducation. Merci, Président. Oui, c'est ironique, cette question de la part du, de la députée d'enfance. Mais, Président, je peux vous dire quel est notre plan. Le plan, c'est d'avoir un accord qui va permettre aux élèves de rester en classe. C'est cela que nous voulons faire. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Je vous invite... À la différence du gouvernement libéral précédent qui a euh, consenti euh, embauche basée sur l'ancienneté, nous, nous voulons euh, mettre l'emphase sur les qualifications. Euh, nous protégeons euh, la maternelle toute la journée, euh, un nombre réduit d'élèves euh, dans les salles de classe euh, contrôlées et des investissements historiques pour l'éducation et l'éducation spéciale. Il faut faire des choix. Et ce gouvernement, tous les jours, nous choisissons d'investir dans les écoles, pas la compensation. Euh, pour les euh, les enseignants. Merci. Euh, député de barry euh, merci. Question pour le ministre de la Santé. Ministre, les gens de la commun des communautés à travers l'Ontario euh, euh, s'efforcent de, de naviguer à travers le système de santé mentale et de toxicomanie. Les gouvernements précédents n'ont pas euh, répondu au manque de, de formation, aux différences, aux inégalités dans la disponibilité et la qualité des services à travers la province. Mais il y a de l'espoir, président. Les Ontariens ont élu un gouvernement qui comprend à 100 que la santé mentale, c'est la santé. Nous avons fait des investissements historiques et je voulais demander à la ministre si elle voudrait bien faire une mise à jour pour la Chambre euh, concernant les actions euh, adoptées pour le gouvernement pour aider ceux qui souffrent de, de toxicomanie. Euh, ministre de la Santé, merci Président, merci euh, à la députée de Barry euh, pour la question. L'année dernière, nous avons créé formellement le, le nouvel Centre d'excellence pour la santé mentale et la toxicomanie euh, qui va jouer un rôle clé dans le soutien euh, de d'un système de santé mentale et de toxicomanie qui sera utile pour tous les Ontariens. Ce sera un point de, de, de contrôle, de supervision pour les soins veillant sur la qualité des services fournis sur la base des besoins. Nous avons également décidé de l'allocation des ressources aux équipes de santé mentale dans leur travail pour aider les patients à naviguer à travers le système. C'est la première fois qu'un gouvernement quelconque fassent le travail nécessaire, très difficile, pour transformer le système de santé mentale pour que le monde sentimental et la toxicomanie soient considérés comme euh, surpris égal vis-à-vis des soins de santé traditionnels. Et nous avons continué de renforcer nos efforts à cet égard, tout en déroulant notre plan pour la santé mentale et la toxicomanie. Question complémentaire. Merci, ministre, pour la réponse, pour votre leadership sur ce dossier. Président, c'est clair que notre gouvernement essaie de, d'adopter des actions claires et réelles pour améliorer les services de santé mentale et des autonomies pour aider les personnes à travers la province qui font face à ces défis, euh, que ce soit des milieux urbains, les communautés rurales, les Premières Nations, les communautés avec des besoins divers dans le domaine de la santé, euh, notre gouvernement agit. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a un engagement clair euh, pour aider ceux qui ont des défis, euh, les communautés qui ont euh, du mal à, à les services qu'il faut. J'aimerais demander à la ministre de continuer de donner des mises à jour à la Chambre concernant nos efforts dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie et comment nous consultons avec les Ontariens pour la continuation de ces services, l'amélioration des services. Euh, ministre associé, euh, merci, Président, merci à la députée pour cette excellente question. En développant notre plan pour la santé mentale et la toxicomanie, nous consultons une large gamme de communautés d'intervenants. Aucun gouvernement n'a jamais essayé une telle Réforme intégrale et en écoutant ceux qui doivent euh, faire face à la santé mentale et à la toxicomanie, nous voulons avoir euh, défini les bonnes réponses. Nous augmentons les ressources pour les communautés à travers la province. Récemment, j'ai été fier d'accompagner le ministre de la Santé et la ministre des collèges et des universités pour annoncer un investissement d'1,2 million de dollars pour améliorer l'accès à des services de santé mentale culturellement appropriés. Des services dans plusieurs communautés autochtones. Mais notre gouvernement s'engage à améliorer les services pour s'assurer que tout Ontarien reçoive les soins dont il a besoin là où et quand il en a besoin. Nous savons qu'il reste beaucoup à faire, mais il est essentiel de faire les investissements afin de pouvoir continuer de travailler pour répondre aux besoins des Ontariens et améliorer les services en finalisant notre stratégie. Merci. Question suivante député d'Essex. Merci beaucoup, Président. Ma question concerne la liberté de la presse et et les normes éthiques et démocratiques euh, du Premier ministre, des gens à travers la province ont été scandalisés en regardant des gardes de sécurité bloquer littéralement Mike Crowley de CBC euh, pendant qu'il faisait un reportage sur le Congrès euh, conservateur. Le parti a essayé de prendre des distances par rapport à cet incident, mais la compagnie de sécurité a été claire. Leurs ordres euh, euh, leur ordre venaient directement du parti. Pourquoi? Euh, Excusez-moi, j'interromps euh, les députés et je vais permettre aux députés de rediriger euh, euh, et re, refaire la question euh, concernant le gouvernement. Pourquoi est-ce que le premier ministre et le parti envoient euh, des agents de sécurité pour harceler des journalistes euh, qui font leur travail? Je... je, je... La question ne satisfait pas au test de politique gouvernementale. Il n'y a pas d'appel de, de, à l'ordre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Question suivante. Député de Guelph. Euh, président, ma question pour le Premier ministre. Le Premier ministre aime critiquer. Euh, les maths euh, des autres, euh, les calculs euh, des autres partis. Alors, regardons les calculs euh, du premier ministre. Président, c'est peut-être le premier gouvernement de l'histoire de l'Ontario qui dépense en fait plus pour l'éducation. Pendant que des élèves reçoivent moins. Le Premier ministre, le ministre de l'Éducation parle de, de 1,2 milliard de dollars d'augmentation dans le financement pour l'éducation. Mais ils disent que cela va dans les salles de classe. Mais les estimations du public euh, montrent que les dépenses pour la salle de classe ça, sont en baisse. En baisse. Qu'est-ce que le premier ministre peut expliquer comment il dépense plus pour l'argent tout en donnant moins aux élèves? Euh, gouvernement, ministre de l'éducation, les comptes publics confirment que le gouvernement dépense plus, offre plus pour les commissions scolaires, plus de 24 milliards de dollars pour les commissions scolaires. scolaires. Et euh, nous allons... Euh, montrer que nous avons doublé le financement pour la santé mentale, pour les transports, pour l'éducation, l'éducation pour les Autochtones, les niveaux les plus élevés de l'histoire de la province. Nous investissons, nous avons investi euh, plus, plus de 16 et pourtant, il y a la moitié des élèves qui échouent en maths en sixième année. Il faut investir, continuer d'investir. Il faut également un engagement pour améliorer le système, pour la redevabilité, pour garantir des résultats, euh, pour les contributions qui travaillent fort pour gagner leur salaire. Alors, plus d'argent, euh, euh, pas 87 de chaque dollar pour la compensation, la rémunération, euh, mais plus pour les résultats. Question complémentaire. Président Personne ne croit euh, ce que dit le ministre parce qu'il y a très clairement des connexions entre ce que dit le ministre et euh, ce que dit le budget des, euh, des dépenses, euh, le comité du budget des dépenses. Vendredi, j'ai parlé avec des parents qui étaient là devant euh, l'Assemblée la pour soutenir les éducateurs et ils ne veulent pas avoir des classes plus nombreuses, ils ne veulent pas des... Des classes obligatoires. Ils ne veulent pas avoir baissé le financement par élève. Ils sont contre ces réductions. Alors, Président, est-ce que le Premier ministre, est-ce que le ministre de l'Éducation voudront bien écouter les parents, écouter les élèves? Et annuler leur coupure pour le financement par élève. Ministre, Président, notre gouvernement investit plus dans l'éducation publique, dans la santé, dans les services sociaux qui soutiennent la vie de tous les Ontariens, les travailleurs. C'est ce que nous faisons et nous le faisons tout en euh, gardant euh, les impôts très bas, euh, en gar garantissant l'abordabilité de la vie en Ontario. C'est très important pour les enfants et il faut leur donner les compétences nécessaires pour obtenir un emploi, pour développer leur potentiel incroyable, pour, pour promouvoir la diversité dans la province, pour assurer un retour sur notre argent, un, sur notre investissement. Ce n'est pas ce que nous avons maintenant et je crois que les parents veulent que le gouvernement reste ferme pour en avoir plus pour son investissement, pour que le leurs enfants réussissent et trouvent des emplois dans l'avenir. Question suivante, député de Brantford, Brant. Merci, Président. Président, ma question se pose euh, euh, au procureur général. Euh, mes électeurs me disent constamment, euh, lorsqu'ils ont eu des interactions avec le système, euh, ils ont dit que leur interaction avec le gouvernement, c'est souvent facile. Euh, abordable. Pourquoi embaucher quelqu'un pour de gérer des choses simples et pourtant euh, ils comprennent quelle est euh, l'évitusité de notre système judiciaire. Est-ce que le procureur général pourra nous dire ce que fait le gouvernement pour améliorer, à moderniser le système de justice pour que le système soit plus simple, plus rapide et plus abordable pour les gens afin d'avoir accès à la justice dans cette province Merci. Euh, procureur général. Merci. Merci euh, à l'excellent député de Brantford-Brant, un, un, un grand homme. Et euh, ça ne fait aucun doute que nous avons hérité d'un système judiciaire négligé, compliqué. Nous avons entendu haut et fort des gens à travers l'Ontario que le système judiciaire est devenu trop complexe et démodé et a besoin de, de meilleurs soutiens pour aider, aider à rendre nos communautés plus sécuritaires tout en uh, de, uh, poursuivant les criminels et protégeant le système. C'est pour ça que j'ai proposé un, un projet de loi pour améliorer la, la justice, uh, 20 propositions pour que le système soit plus disponible, plus abordable, meilleur pour les consommateurs, pour les entreprises, pour avoir des communautés plus sécuritaires. Et tout cela en étant plus dur avec la, la criminalité pour que les criminels ne profitent pas de leurs activités illégales. Question complémentaire. Merci. Euh, Président, j'aimerais remercier le procureur général pour sa réponse. Nous sommes tous d'accord que la criminalité ne doit pas être rentable. Lorsque euh, la loi euh, à, euh, à l'époque a été proposée euh, par le gouvernement en 2001, euh, gouvernement conservateur, c'était une loi pour euh, euh, réduire et. Euh, décourager les activités illégales permettant de, de saisir des, euh, des biens, des des bénéfices euh, des, des activités illégales pour rediriger ces fonds vers les victimes. Malheureusement, l'Ontario, dans le passé, a été en première ligne euh, pour la gestion du système judiciaire, mais nous sommes maintenant en retard par rapport à d'autres provinces qui ont modernisé le système. Les criminels ont pris note. Est-ce que le procureur général voudrait bien nous dire ce que fait le gouvernement pour remédier à ce problème? Procureur général, Merci, le député. a tout à fait raison. Les lois sur... La saisie civile et le système de justice. Tout cela a été négligé pendant 15 ans par le gouvernement qui nous a présidé, le gouvernement libéral qui voulait plus aider leurs amis libéraux plutôt que de remédier aux problèmes dans le système qui est pourri. Euh, nous le faisons. C'est le premier gouvernement à assumer le rôle important de moderniser les lois concernant les saisies civiles afin de soutenir les victimes et les agents de police de première ligne qui font le travail. Nous voulons rendre difficile euh, euh, le l'entretien, le, le, le maintien des, des fonds par le criminel. Alors la loi sur le justice simple va simplifier les procédures pour saisir les procédés du crime, pour redistribuer les fonds aux victimes, aux programmes de soutien dont les victimes ont besoin là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. Merci, Président. Question suivante. Député de Nickel Belt. Merci, Président. Aujourd'hui, nous avons appris que le tribunal des droits de la personne a émis euh, une victoire. Euh, Importante pour les sages-femmes, euh, ordonnant au gouvernement conservateur cette discrimination, cette politique de discrimination euh, euh sexuelle contre euh, les sages-femmes. C'est honteux que les sages-femmes dominées, les euh, dominées par les femmes ne sont pas euh, euh, correctement euh, rémunérées, malgré le fait que ce sont des fournisseurs de soins de première ligne. Ils, elles, elles aident euh, la femme et puis les premières semaines après la naissance au, 20e, au 21e siècle, il ne faut pas que les femmes soient obligées de se battre pour prouver qu'ils ont besoin de salaire égal. C'est ce que devait faire le gouvernement libéral pendant presque dix ans. C'est le moment de mettre fin à la discrimination euh, sur la base du sexe. Euh, il serait temps de mettre fin à la discrimination. Est-ce que le premier ministre va appliquer l'ordre euh, du tribunal des droits de la personne pour compenser adéquatement euh, toutes les sages-femmes. Procureur général, merci pour les questions de la part de la députée de Nickelbelt qui défend tout ce qui concerne la santé. Notre gouvernement estime la contribution des sages-femmes de l'Ontario pour les accouchements à 24 heures sur 7, les soins à 24 heures sur 7 pour toutes les familles. Nous étudions la décision. Nous avons demandé un examen judiciaire de la décision du tribunal et puisque cette question reste devant le tribunal, je ne peux plus donner de commentaires. Question complémentaire député de London West, président, depuis des années, les libéraux ont euh, fait semblant de, de fermer l'écart salarial entre les hommes et les femmes, tout en se battant avec les sages-femmes devant les tribunaux pour ne pas les payer comme il faut. Il a fallu que les sages-femmes se battent contre le gouvernement pour obtenir le droit à une rémunération juste. Là, maintenant, au lieu de donner à ces professionnels de santé la rémunération qu'elles méritent, le gouvernement continue. De, de suivre des procédures coûteuses contre les sages-femmes au lieu de mettre en application l'ordre du tribunal des droits de la personne. Pourquoi est-ce que le gouvernement conservateur est déterminé à faire exactement ce qu'ont fait les libéraux? Au général, merci, M. le Président. Depuis le début, notre gouvernement était très clair. Et on ne va pas s'excuser pour cela. On fait tout ce qu'on peut pour rendre la vie plus abordable pour les Ontariens, tout en continuant de respecter le travail que les, les sages-femmes font partout dans la province pour protéger nos familles et promouvoir la bonne santé. Mais comme je l'ai dit, nous allons passer en revue notre décision et on aura plus à dire dans les jours à venir. Merci. La prochaine question, la parole au député de Mississauga-Sweetfern. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour... Le ministre des Soins de longue durée. L'été passé, Aline Kipiti, qui est la commissaire dans les enquêtes publiques pour les personnes vivant dans les. Dans, pour les personnes dans le système des soins de longue durée. À cette époque, vous étiez prêt à passer en revue le système et à prendre des mesures. Est-ce que le ministre peut nous parler des actions qui ont été prises pour améliorer et renforcer le système de soins de longue durée La réponse, le ministre de soins de longue durée. Merci à la députée pour sa question et merci pour le travail qu'ils font pour tous les électeurs de leur circonscription. Je suis fière de vous informer que notre gouvernement a achevé... 18 des recommandations et 40 autres seront faites également. Nous avons pris des, nous avons pris des mesures par rapport au glucodone et à euh, l'hypoglycémie. Nous allons permettre d'avoir des pratiques meilleures, surtout en ce qui a trait à la formation du personnel ainsi que d'éviter les incidents médicaux. Le personnel a de nouvelles mesures afin de passer en revue les plaintes des résidents. Nous avons eu l'opportunité d'être de plus en plus responsables pour s'assurer que les Ontariens ont les services dont ils ont besoin. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour ces, cette mise à jour encourageante. Je pense que tout le monde ici peut voir les avantages de ces mesures pour les Ontariens. Avoir des personnels bien formés est également crucial pour assurer les besoins et les services des résidents. Il faut que nous assurons que le système de recrutement euh, et de maintien des, euh, des employés est tout à fait euh, bien formé. Est-ce que le ministre peut nous parler des étapes qui sont prises pour améliorer le système d'embauche de, euh, de, Merci beaucoup pour la question. En tant que docteur de famille pendant 30 ans, je sais très bien que le soutien et le travail qui est fourni par les travailleurs de première ligne est crucial dans les services de soins de longue durée. Après avoir consulté les experts, nous avons développé une stratégie qui sera mise en place à la fin de 2020. L'étude qui a été faite par la juge Scalis permettra de déterminer les niveaux adéquats en termes de personnel bien formé. Cette étape importante va donner à notre gouvernement les informations dont on a besoin pour assurer la durabilité et la sécurité pour notre population vieillissante en Ontario. Merci, Monsieur le Président. La prochaine question... La parole au député de l'Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux vous parler des parents de ma circonscription, comme Nichols, qui a une fille qui est vulnérable. Elle est partie à l'école dans une école spécialisée pour les enfants qui ont des déficiences intellectuelles. Les parents ont peur que leurs enfants n'auront pas l'attention dont ils ont besoin pour bien apprendre. L'apprentissage est difficile pour tous. Mais si les enseignants n'ont pas la formation nécessaire pour soutenir les enfants euh, comme sa fille, les enfants, seront, les enfants qui ont des besoins spécialisés vont perdre leur droit à l'éducation. Qu'est-ce que le ministre est prêt à faire pour répondre à ces besoins Merci aux députés pour sa question. Pour Nicole et pour tous les parents des enfants dans cette province, nous sommes engagés à s'assurer que les investissements continuent de tomber pour soutenir les enfants les plus vulnérables dans nos écoles. Comment on va faire cela Dans, dans l'entente le, qu'on a négociée récemment, de nouvelles aides ont été embauchées partout dans l'Ontario qui vont aider à améliorer l'appui qui est offert à ces enfants. On investit plus, environ 3 millions de dollars de plus. Ça, c'est des investissements sans précédent dans l'histoire de l'Ontario. On a augmenté notre notre portefeuille en termes de santé mentale. On a embauché des psychothérapeutes dans les dans les lycées afin d'améliorer notre santé mentale. Et on va s'assurer que ces enfants ont les ressources dont ils ont besoin. Question complémentaire. Merci monsieur le président. J'aimerais également partager avec vous des commentaires d'un autre parent. Carrie a une fille dans euh, à University Rodale dans une école communautaire. À cause des compressions du gouvernement, l'école a été obligée de renvoyer plusieurs des éducateurs spécialisés. Carly a dit que son cœur est brisé et elle est choquée. Comment est-ce que le gouvernement est prêt à retirer ces occasions pour les enfants qui sont prêts à apprendre Réponse: En termes de notre programme pour les langues étrangères et pour les langues officielles, notre gouvernement a investi plus que tout autre gouvernement en Ontario. On est prêt à assurer que les élèves ont une sélection euh, variée de langues en termes d'apprentissage. Nous sommes prêts et nous sommes engagés à maintenir les enfants euh, qui sont en, en garderie. Nous allons nous assurer que nos investissements et nos, euh, nos systèmes d'embauche sont basés sur le mérite et non sur l'ancienneté. Et c'est comme cela que nous allons nous assurer que nos enfants continuent à aller à l'école dans un milieu positif. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le, la ministre de la Santé. Récemment, un sondage a été mené par rapport aux au problèmes de santé mentale chez les jeunes. Le, les Ontariens pensent qu'on doit, on doit faire mieux pour améliorer l'accès aux enfants aux services de santé mentale. Cela se traduit par réduire les temps d'attente partout dans la province. Le centre d'excellence pour la santé mentale et pour les dépendances sont également en chemin. Est-ce que la ministre peut expliquer comment est-ce que ce centre d'excellence pourra tacler les barrières auxquelles vous faites face lorsque vous essayez d'améliorer l'accès aux services de santé mentale Je remercie le député pour sa question. Les nouveaux plans qui, ont, qui vont être appuyés par le Centre d'excellence vont permettre d'assurer que les gens de l'Ontario ont les services dont ils ont besoin, y compris pour les enfants et les jeunes. Le Centre d'excellence pour les santé mentale et la dépendance va permettre qu'on ait une expérience de patients plus, plus constante partout dans la province. Les gens. Les, les experts et les fournisseurs de soins, ainsi que les chercheurs vont, permet, vont travailler dans ce centre pour s'assurer que les services sont fournis. Il va permettre aux gens d'avoir les services dont ils ont besoin, mais aussi de s'assurer que les soins sont de haute qualité et sont basés sur les meilleures pratiques. Il y a un besoin clair de d'élargir et d'améliorer les programmes actuels et d'investir plus dans des solutions novatrices. Et cette étape sera très importante. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie euh, la ministre pour son leadership dans ce problème. Le gouvernement ontarien a ont su pendant des années que le système de santé mentale était simplement insuffisant. En 2009, un comité d'experts a été créé et des années après, très peu de choses ont été faites pour améliorer le système. C'est clair également que notre gouvernement est sur le bon chemin pour améliorer le système de santé mentale. Est-ce que la ministre peut nous expliquer les investissements qu'on a faits dans la santé mentale des enfants et des jeunes le ministre associé pour la santé mentale et les dépendances. Je remercie euh, le député pour sa question excellente. Cette année, sous le leadership euh, du premier ministre Ford, nous avons investi environ 400 millions de dollars de plus dans les communautés euh, euh, Axé sur les, la santé mentale. Nous avons également investi 30 millions de dollars pour les services de santé mentale pour les jeunes et les enfants partout dans la province, ainsi que 27 millions de dollars pour aider à financer le système d'éducation sur les santé mentale qui va bénéficier aux enfants et aux enseignants. Nous allons continuer avec les investissements, avec environ 3,8 milliards de dollars qui seront investis au cours des dix années à venir dans notre programme pour notre programme exhaustif pour la santé mentale, qui va permettre d'améliorer notre système et rendre nos communautés plus saines. Ensemble, nous pouvons travailler ensemble pour créer un système de santé mentale qui est connecté, intégré et qui marche pour tous les Ontariens. Merci beaucoup. La prochaine question, la parole au député de York Southwest. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Au cours des semaines dernières, j'ai reçu plusieurs lettres et messages de parents qui sont inquiets des compressions sur l'éducation. Anne m'a écrit et dit, le gouvernement n'a pas le droit de faire des compressions euh, pour les financements dans nos écoles, surtout lorsqu'ils utilisent ces compressions pour financer euh, leurs pauses en termes d'imposition des entreprises et qu'ils augmentent l'effectif des classes. Quand est-ce que ce gouvernement va commencer à écouter les parents faire les choses nécessaires et renverser ces compressions tout à fait impensées Merci. Merci pour la question. Nous écoutons les parents et nous écoutons les contribuables qui veulent de la responsabilisation pour leurs investissements. C'est pour cela que nous demandons aux euh, membres des syndicats de négocier avec nous et de comprendre les prémices de, ces, de ce problème dans la province. Si on veut améliorer euh, les résultats de nos enfants, on doit se baser sur le mérite et non pas sur l'ancienneté. Cela nécessite qu'on puisse avoir un courage politique et qu'on puisse discuter ensemble. Si on veut avoir plus d'argent et investir plus dans l'éducation, on doit investir plus dans les écoles et non pas dans le système de rémunération sur des, sur des personnes qui sont les mieux payées ici au Canada. C'est pour cela que nous allons travailler pour maintenir les enfants à l'école et investir dans les élèves les plus vulnérables dans nos écoles. Question complémentaire. Ma question est, encore une fois, pour le Premier ministre, c'est exactement ce que nous nous attendons venant de la part du, du ministre de l'Éducation. Il dévie les, les responsabilités. J'ai reçu des mots d'encouragement de la part des parents, parce que j'ai défendu leurs enfants. Ces parents et ces enseignants savent... Ces parents savent que les enseignants sont de leur côté. Comme Vanya, ici à Toronto, qui m'a dit que les familles ont trop à perdre ici et elles ne peuvent pas s'asseoir et accepter les changements euh, en termes de compression qui sont tout à fait impensés. Euh, les, si les parents me remercient pour avoir été du côté de leurs enfants, de quel côté le gouvernement est? Réponse, ce gouvernement progressif est du côté des élèves. Ils se battent pour s'assurer que les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants sont dans les écoles. Nous nous assurons que nous investissons plus dans euh, les écoles et dans les classes que dans les euh, les rémunérations. Nous sommes du côté des élèves les plus vulnérables. Nous continuons d'investir dans euh, les besoins euh, d'éducation de, de, spécialisée. Nous, nous embauchons plus d'aide spécialisée pour aider ces enfants et nous voulons une entente. Nos élèves le méritent. Il faut qu'on le fasse. Prochaine question, le député de Granton-West. Merci, Monsieur le Président. Après 15 ans, du gouvernement libéral, on a vu le système judiciaire ontarien être désuet et euh, inutilement complexe. Les citoyens respectant la loi sont, sont victimes de ce système qui ne répond pas à leurs besoins et qui ne punit pas les criminels. Pour à, au, à, à, au procureur général, qu'est-ce que le gouvernement fait pour améliorer ce système et, et pour s'assurer que les victimes des crimes sont soutenues. Question pour le procureur général. Merci au député pour sa question. Il a raison, encore une fois. Notre système judiciaire est plus complexe et il est désuet. Et on est le premier gouvernement en 15 ans à essayer de le mettre à jour. C'est pour cela que nous proposons des changements dans la loi qui va permettre de mettre à jour les dispositions dans cette loi. Pour les citoyens qui respectent la loi, cette loi doit permettre de les défendre et rendre les choses plus faciles pour les victimes, leur permettre surtout pour celles qui, sont, qui ont eu le partage de leurs photos sans leur consentement que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les gens qui font face à un divorce difficile. Nous essayons de répondre, nous essayons de fournir aux victimes plus d'outils et nous essayons d'avoir une réponse plus dure contre la cybercriminalité. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au procureur général pour sa réponse. Monsieur le Président, défendre les victimes des crimes est une force qui va permettre de créer des communautés plus saines partout en Ontario. On sait que plusieurs victimes de l'intimidation en ligne, y compris celles qui ont eu leurs photos partagées sans leur consentement, ont souffert des traumatismes émotionnels. Est-ce que le procureur général peut nous en dire plus sur la façon dont notre gouvernement facilite la tâche aux victimes afin qu'ils puissent avoir la justice qu'ils méritent Merci, Monsieur le Président. Plusieurs des lois ont été plusieurs des lois étaient, euh, désuètes par rapport à la technologie euh, nouvelle. Les choses ont changé aujourd'hui. On veut s'assurer que l'Internet est un endroit sécuritaire euh, qui permet la connexion euh, des populations. Pour ceux qui utilisent cet outil euh, pour faire du mal aux gens, pour euh, euh, faire des actions euh, illégales, doivent être punis. C'est pour cela que nous avons des dispositions, les dispositions 96, pour pouvoir fournir de la, des, des actions judiciaires aux victimes. Ces actes sont tout à fait euh, impensables. On doit s'assurer que nos enfants sont sécurisés euh, en ligne. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Après des années de sous-financement et de négligence de la part des libéraux, les communautés partout dans la province sont, doivent composer avec les fermetures des écoles et le manque d'enseignants. Des, des milliers d'enseignants et d'élèves se sont levés contre les compressions. Le, gouvernement dit qu'ils euh, qu se battent pour améliorer le système éducatif partout dans la province. Les milliers de familles partout dans ma circonscription demandent à ce que les, les compressions soient renversées. Alors pourquoi est-ce que ce gouvernement n'écoute pas je remercie le député de sa question. Je suis d'accord, le gouvernement libéral précédent a abandonné le système éducatif pendant dix pendant ans. Et pourtant, malgré les compressions, nous avons vu des problèmes en maths, en alphabétisation, et en fait, la, la question, c'est pour toutes ces dépenses en éducation, quel a été le résultat? On s'attend à mieux. Il faut... Que nous voulons plutôt voir les élèves réussir, nous voulons avoir un bon réseau, nous voulons améliorer le réseau de l'éducation en ayant un marché qui améliorera l'éducation en milieu rural qui a été laissé de côté sous le gouvernement précédent. Ce gouvernement maintiendra le moratoire jusqu'à ce que nous soyons certains que l'impact économique soit considéré. Complémentaire. Merci encore une fois, premier ministre. Les écoles de ma circonscription dans les, et dans les régions rurales de, de l'Ontario ont été fermées sous les libéraux. Les jeunes doivent prendre l'autobus immédiatement après leurs heures de classe et ils ne peuvent donc faire d'activités parascolaires. Nous voulons quelque chose de différent et nous voulons savoir si le gouvernement s'assurera d'améliorer la le situation. Les compressions faites par ce gouvernement affectent les jeunes. Est-ce que le gouvernement écoutera les enfants, les élèves et arrêtera ces compressions? Le ministre. Encore une fois, je remercie le député de, la, de sa question. J'aimerais attirer le contraste sur ce que faisait l'ancien gouvernement et ce que le le, notre gouvernement fait actuellement. Nous avons le gouvernement précédent a fermé plus d'écoles que tout autre gouvernement. Voilà leur héritage dans l'Ontario rural. Nous, c'est 550 millions de dollars en investissements en capitaux pour construire les écoles dans le nord de l'Ontario pour renouveler l'esprit des régions rurales qui se sont senties abandonnées par l'ancien gouvernement. Nous travaillons avec ce gouvernement pour que l'Ontario rural ne se sente pas comme un citoyen de deuxième classe. Nous investissons dans leurs écoles, on continuera à appuyer cette région et nous allons nous assurer que tous les élèves, peu importe là où ils se trouvent, réussissent dans cette province. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Il n'y a pas de mise aux voix différée.